À surprise? Ok. Mini gatin dove te sénaye, de la mamie, couselle et tadaïe, pain et formaïe. Et te le mille pas Passe vieille de quai. Comme ça. Petit chat, où est-ce que tu es allé? Chez la mamie, et qu'est-ce qu'elle t'a donné Du pain et du fromage. Et tu ne m'en as pas donné Va-t'en d'ici